Et donc, juste pour être clair, la Bible n'utilise pas le mot « tribulation » comme le titre d'un événement. Mais les théologiens le font. Et quand j'utilise le terme « tribulation », je l'utilise comme un titre. Mais quand j'utilise ce titre, je fais référence aux événements qui se déroulent avant le sixième saut, avant que le soleil ne soit assombri et que la lune soit changée en sang. C'est ce que je veux dire. Quand je dis la tribulation, après la tribulation, après le sixième saut, je crois que le soleil sera assombri et que la lune se transformera en sang. Et alors Jésus va revenir sur cette terre, et il va déverser sa colère sur cette terre, au moyen des sept trompettes, et des sept coupes. Maintenant, quand je dis que je suis post-tribe, je veux dire que je suis post-six sauts. Je suis pré-colère, ou pré-trompettes et coupes.